de faire des périodes de 50 minutes de travail enseignement. Après ça, un 5 minutes où on va se lever, puis on va plus bouger, faire des, un petit abattage ou une chose comme ça. Et puis, après ça, on va se rasseoir, puis on va faire un petit 5 minutes de qu'est-ce qu'on a appris, où on était rendu. Parce que ça, c'est scientifiquement prouvé que le cerveau a besoin d'une pause, le fait de se réoxygéner, faire du, de faire de l'exercice, Surtout en étant à l'écran, où est-ce que nos yeux sont hyper euh, euh, stimulés puis que notre système nerveux est, est comme euh, fatigué. Et puis, euh, après, de redemander un rappel de qu'est-ce qu'on a appris ce matin. Et puis là, d'entendre les uns et les autres de dire « oui, c'est ça qu'on a fait » ou « ou cet après-midi, qu'est-ce qu'on a appris ». D'entendre les uns et les autres dire « ça refait de la place dans notre cerveau, ça vient de reconnecter des neurones, ça vient de… de » de faire des rappels, puis ça vient aussi de faire des, des liens avec des choses que peut-être qu'on n'avait pas compris, parce que chacun, c'est ça la beauté de la vie, c'est que chacun retient des choses différentes. Alors, faire ce petit moment de partage-là, mais j'avoue que je n'y pense pas toujours moi-même, c'est quelque chose à améliorer, mais ils adorent, ils adorent ça aussi. En grand groupe, je pose beaucoup, beaucoup de questions, donc je passe chacun de mes élèves avec la caméra ouverte en général ou pas, et puis euh, ils doivent me donner une réponse aux questions qu'on est en train de corriger, donc ça, ça, ça les oblige à suivre. Mais j'ai surtout découvert Quizzes. Donc Quizzes s'apparente beaucoup à Kahoot. Euh, les élèves aiment ça parce que c'est interactif aussi, euh, choix de réponse vraiment intéressant et contrairement à Forms, non seulement je peux mélanger l'ordre des questions, mais je peux aussi mélanger l'ordre des choix de réponse. Fait que ça, c'est intéressant, c'est sûr que euh, ce genre d'évaluation-là pour vérifier les apprentissages euh, quand c'est juste des choix de réponse. Euh, C'est sûr que je, la pondération est moins élevée. Réponse courte, réponse longue, j'aime mieux utiliser euh, soit Forms, je corrige moi-même. Euh, pour valider, en fait, si les, les notions étaient bel et bien intégrées là, chez les élèves, euh, ben, j'avais l'habitude de les appeler individuellement tout au long de la période. Là, donc, euh, je faisais souvent là, un, un tour de table là, avec chaque élève pour voir ok. Euh, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu en comprends? Je le questionnais beaucoup, tu sais, souvent, il y a comme la méthode d'évaluation par entrevue là, que j'ai apprise cette année. Mais euh, je faisais ça un peu, mais juste avec les notions euh, que j'avais enseignées, par exemple, pour cette période-ci ou pour euh, euh, juste pour valider s'il y avait bel et bien compris. OK, si tu avais un exemple à me donner, ce serait quoi? Euh, si tu avais à, à me l'expliquer dans tes mots, comment tu m'expliquerais ça? Puis après ça, bien, juste de jaser avec eux, là, des fois c'était trois minutes, là, même pas, tu sais. Puis juste de savoir comment ils verbalisaient la notion, j'étais capable de comprendre que, OK, bien, tel et tel élève, il va falloir que je repasse un petit peu plus de temps avec eux pour voir, pour valider là, leur compréhension. Fait que je pense que le un à un était bien, mais c'est aussi de revenir là, en espèce de groupe, là, puis voir, OK, euh, par exemple, je ne sais pas, tu vois un type de texte. Euh, le texte explicatif, peu importe, là, peu importe la matière aussi, là, mais c'est de savoir, OK, quelle tendance vous avez remarqué dans tous ces numéros-là, dans tous ces textes-là, dans tous ces problèmes-là? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Puis là, c'est là que je trouve que je trouve ça tellement magique quand les élèves se mettent juste à parler puis à échanger entre eux, puis que... Moi, je réussis à comme prendre un peu de recul, puis les écouter. Là. Ça, souvent, euh, ça, ça m'impressionnait énormément. Parce que quand les élèves se partagent un peu là, ce qu'ils qu pensent comprendre d'une notion, ou avant même que j'aie été vraiment dans les petites précisions là, de la notion en tant que telle, là, je trouve que c'est super, énormément, hot parce que ça fait en sorte qu'après ça, oui. Ils savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Je dirais que c'est ça, ma, ma façon de de revoir et de trans voir le transfert des apprentissages là, chez les élèves, c'est beaucoup... Ben, il y avait moi qui les appelais individuellement, ça c'est sûr. Mais il y avait aussi, là, en grand groupe. Euh, sinon, j'avais aussi créé des salles, là. Il, y a, il y a moyen des fois de, de, de créer des salles euh, en sous-groupe. Puis là, c'était plus euh, en équipe, mais le travail d'équipe était tellement présent dans mes cours que souvent, ça se faisait de soi, là. Tu sais, je débarquais dans leur équipe, puis je disais, OK, ça va tout bien, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous comprenez pas. Fait que ça, c'était déjà... Très, euh, une pratique que je faisais dans tous mes cours, de toute façon. Fait que Le sous-groupe était toujours très présent. Donc euh, moi, ce que j'ai proposé à distance à mes élèves, euh, puis qui ont bien apprécié parce qu'ils pouvaient prendre le temps de bien le faire et euh, de le faire là, de la façon qu'ils voulaient également, c'était d'utiliser euh, l'application Flipgrid, donc une application où l'élève pouvait, en fait, ce que je leur avais proposé, c'était euh, de m'expliquer un exercice qu'ils avait déjà fait. Donc, mon but, c'était que tous les élèves, dans le fond, avaient un exercice différent. Et puis, euh, cette banque-là d'exercices expliqués par leurs collègues consœurs euh, pouvaient, euh, à ce moment-là, euh, servir lors de leur révision pour, euh, en préparation d'un examen. Donc, ce n'était pas nécessairement toujours de compter sur l'approbation du prof, mais eh bien de se rendre compte qu'il y a des élèves qui ont de très belles habiletés, de très belles qualités pour euh, verbaliser, pour euh, vulgariser aussi le travail. Puis des fois, quand c'est un père qui nous l'explique, euh, bien des fois, il nous l'explique d'une façon différente que le prof n'a pas fait, puis ça nous fait le déclic que oui, ah, là, j'ai compris quand telle personne a expliqué tel numéro, pour le prof l'avait fait, puis... Je ne comprenais pas, mais là, il a, il a trouvé un bon exemple ou encore, euh, il a fait euh, une, bonne, euh, une bonne comparaison qu'à ce moment-là, -là, j'ai compris c'était quoi exactement. Donc, euh, pour moi, c'était un outil que je n'avais jamais utilisé non plus, mais que j'ai vu qu'il y avait euh, pas mal de potentiel, donc même si on n'est pas nécessairement à distance, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, offrir sans problème à des élèves en classe. Et puis euh, qui peuvent à ce moment-là travailler là-dessus en classe, par exemple se filmer soit en classe ou même à la maison comme petit devoir et vérifier si individuellement sont capables de bien vulgariser ce qu'ils ont compris.